Sortir Jean-Rémi Yamat de la prison à tout prix, c'est la dynamique dans laquelle se trouvent les membres de la société civile et ceux de la centrale syndicale Dynamique Unitaire. 10 octobre 2022, au cours d'une conférence de presse au siège de Branforest, Forest, ces hommes et femmes ont fait étalage sur cette affaire. Dans un exposé, ils ont présenté le vice de forme dont la procédure judiciaire engagée contre le leader de la plus grande centrale syndicale au Gabon. part d'une procédure et quand un magistrat essaye de dire le droit, ben on saute dessus, on va dans une autre procédure et à la fin on n'est même pas capable d'aller jusqu'au bout. Pourquoi quatre mois après, M. Yama n'est même pas entendu par le procureur, par le, le juge Le non-respect des droits de l'homme, un autre des points abordés lors de cette conférence. Les membres de la société civile tirent la sonnette d'alarme et on appelle à la responsabilité des autorités compétentes. Le Gabon, comme il l'a rappelé, va présider le conseil de sécurité pendant le mois d'octobre. Ce ne sont pas des faits anodins. ce sont des engagements internationaux. Ces engagements internationaux doivent être matérialisés sur le terrain par le respect d'un certain nombre de choses. Euh, les droits de l'homme, ce n'est pas un petit élément. Quand euh, le Gabon s'engage, et quand on, on suit l'actualité, le gouvernement s'est lancé dans la production d'un rapport a présenté à Genève, je crois, au mois de janvier, sur l'état du respect des droits de l'homme au, au, au niveau du Gabon. Je suis curieux de savoir exactement quel sera le contenu de ce rapport. Quel sera le contenu de ce rapport si les acteurs de la société civile sont menacés au quotidien, comme c'est le cas. Euh, je suis fan et chez les francs, on dit euh, « Quand on dépaisse le canard, il y a la poule qui observe parce qu'elle se dit ah ben, « c'est comme ça aussi que moi je serai le PC. » Rappelons que Jean-Rémi Yama est en détention préventive depuis plus de 4 mois et que son état de santé serait fragile.